Bienvenue dans ce tutoriel Minecraft Éducation où vous découvrirez comment vous connecter à ce jeu sérieux avec un compte scolaire. Vous découvrirez aussi comment créer un monde, comment rejoindre un monde multijoueur et comment importer un monde préexistant. Vous devez d'abord vous connecter avec vos identifiants de compte scolaire ou de votre organisation. Donc, pour ceux et celles qui sont dans un centre de services ou une commission scolaire, vous pouvez utiliser les mêmes identifiants que vous, vous utilisez au quotidien avec la suite Office 365. Une fois que votre connexion est faite, vous avez le menu général. Vous avez « joué En vedette » où il y a quelques tutoriels, les paramètres et un espace pour interchanger les comptes. Vous appuyez sur « Jouer ». Ensuite, vous avez un menu. Afficher mes mondes, afficher la bibliothèque dans laquelle il y a déjà quelques biomes, par exemple. Vous avez l'option « Créer »,« Rejoindre » et « Importer ». Nous allons aller dans « Créer »,« Nouveau ». La première étape que je vous recommande, c'est de donner un nom à votre monde. Ça vous permettra de le repérer beaucoup plus facilement par la suite. Vous avez également deux modes de jeu, soit le mode de jeu « Survie » et le mode de jeu « Créatif ». Pour un projet scolaire, je vous recommande de le mettre en créatif. Vous avez par la suite deux types de monde Soit un monde infini, dans lequel il y a des montagnes, la forêt, des lacs par exemple, et un monde plat, où c'est une plaine à perte de vue. Vous avez ensuite les paramètres de la partie, les paramètres du monde. Je vous conseille d'enlever la propagation du feu et d'enlever également l'explosion de TNT. Ça permettra de ne pas avoir de vandalisme dans votre monde. Enlever également « Apparition de créatures » et « Vandalisme de créatures ». Dans les paramètres de la salle de classe, vous pouvez encore une fois enlever les objets destructeurs, enlever les créatures et enlever les dégâts joueur contre joueur. Ça vous permettra qu'il n'y ait aucun joueur qui soit mort à l'intérieur de la partie. Puis, on crée le monde. Lorsque le monde est rejoint, vous pouvez voir que c'est un monde de type infini. Donc, il y a des arbres, il y a de la verdure, il y a des collines à perte de vue, il y a des étendues d'eau euh, sur la carte. Donc, c'est un monde de type infini. C'est un monde créé de manière totalement aléatoire. Donc, il y a même un petit village qui est créé ici. Pour sortir de ce monde, on appuie sur la touche « Échappe »,« Sauvegarder » et « Quitter ». Notre monde va se retrouver dans la section « Afficher mes mondes ». Vous allez pouvoir le retrouver facilement. On peut voir justement que c'est le premier qui se trouve à côté de nouveau monde. Et on peut aller rejouer, re, retoucher les paramètres, on peut aller le copier, mais on peut également l'exporter et le supprimer. Vous avez ensuite la possibilité de rejoindre un monde ou d'en importer un. Donc, nous avons l'option aussi d'importer une carte qui est déjà existante, qui est par exemple produite par le service national du récit. Et lorsque l'importation est terminée, la carte se retrouve dans « Afficher mes mondes ». Donc, dans ce cas-ci, la carte du régime seigneurial. À la suite de l'importation, nous n'avons qu'à jouer, donc d'ouvrir la carte, et nous nous retrouvons dans un monde complètement prêt euh, à une utilisation pédagogique, une carte qui a été produite par le Service national du récit, domaine de l'univers social. Donc vous voyez déjà les espaces pour les maisons des censitaires, pour le moulin, pour le manoir seigneurial, mais aussi pour l'église euh, de la seigneurie. Encore une fois, nous pouvons sortir en sauvegardant et quittant. C'était tout pour ce tutoriel de connexion à Minecraft Education, de création de monde et d'importation d'un monde préexistant.